La carte bleue continue de chauffer. Chelsea vient d'engager l'espoir anglais Noni Maduke, 20 ans. Le PSV Eindhoven, où il a inscrit 20 buts en 80 matchs toutes compétitions confondues, a accepté de le vendre pour un montant de 33 millions d'euros. Maduke, né à Londres, a joué sous les couleurs de Crystal Palace et Tottenham dans les équipes de jeunes. Il a paraffé un contrat de cette saison et demi avec la formation londonienne. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont trouvé un accord concernant le transfert de Memphis Depay. Le montant de l'opération s'élève à 3 millions d'euros et 1 million en variable. L'accord comprend aussi une option d'achat non obligatoire concernant le joueur Yannick Carrasco. Le club Blaugrana tient à remercier Memphis Depay pour son engagement et son implication et lui souhaite bonne chance pour la suite. Memphis Depay, l'ailier international néerlandais, a récemment quitté l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le FC Barcelone. Cependant, après seulement quelques mois à Barcelone, il a décidé de poursuivre sa carrière ailleurs en signant pour l'Atlético Madrid. Depay était l'un des joueurs les plus prometteurs de Lyon, où il a joué pendant 4 saisons, marquant 50 buts en 141 matchs. Son talent offensif et sa capacité à marquer des buts ont attiré l'attention de plusieurs clubs de renom, dont Barcelone. Les Blogranas ont finalement réussi à le convaincre de les rejoindre en janvier 2021. Cependant, malgré les attentes élevées, Depay n'a pas réussi à s'imposer à Barcelone. Il a eu peu de temps de jeu en raison de la concurrence féroce pour les places dans l'équipe, et son coach Xavier Hernandez n'a pas réussi à lui donner la confiance dont il avait besoin. Il a finalement décidé de quitter le club après seulement 6 mois, à la recherche d'un nouveau défi. C'est alors qu'Atlético Madrid est entré en jeu. Les Colchonros ont rapidement exprimé leur intérêt pour le joueur et ont réussi à le convaincre de les rejoindre. Depay a signé un contrat de 5 ans avec le club madrilène, où il retrouvera son ancien coéquipier à l'équipe nationale néerlandaise, Stefan Savic. L'arrivée de Depay à l'Atlético Madrid est un coup de maître pour le club, qui poursuit sa stratégie de recruter des joueurs talentueux et prometteurs. Depay a démontré sa capacité à marquer des buts et à créer des occasions en Ligue 1 et en Ligue des champions, et il devrait apporter une valeur ajoutée à l'équipe de Diego Simeone. Les fans de l'Atletico Madrid ont hâte de voir ce que Depay peut faire sur le terrain, et il est probable qu'il deviendra rapidement un joueur clé pour le club. En somme Memphis Depay est un joueur talentueux qui a réussi à s'imposer à Lyon avant de décider de tenter sa chance à Barcelone malheureusement il n'a pas réussi à s'imposer. Il a ensuite décidé de continuer sa carrière à Atletico Madrid où il retrouve un ancien coéquipier et il est attendu pour être un joueur clé pour l'équipe de Diego Simeone.